Une oui. question pour euh, le capitaine de Maisonfort, oui. on sait que l'ancien capitaine de votre équipe est absolument mm -hmm. le nouveau président de la Ligue, euh, pensez-vous être favorisé par cela Mais comment ça, enfin oui c'est vrai, c'est pas faux qu'il est maintenant le président de la Ligue, mais... Ça ne change rien, ça ne change rien. Bon, c'est vrai qu'on commence le championnat avec 5 points d'avance, ben, ce qui pourrait nous aider à gagner le championnat, mais ça ne fait pas tout. Les dés ne sont pas jetés, les dés ne sont pas jetés. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi sa tête sur notre logo. Bon, là, notre équipe de Maison-Alfort est une entité autre que la Ligue. Nous ne sommes pas du tout dans les mêmes rapports avec eux. Et puis, oui, c'est vrai que aussi on joue tous les matchs à Maison-Alfort, ce qui permettra aux supporters, bien sûr, de nous aider sur les résultats. Mais là n'est pas vraiment la polémique. Je pense que ce n'est pas là qu'on doit euh, se concentrer. Je pense que c'est surtout sur le jeu et ce qui va se passer. Tout le monde a ses chances. Nous finirons vainqueurs, mais tout le monde a ses chances. S'il vous plaît, question, question, question, oui. vous laisse, oui. euh, question pour le capitaine de l'équipe d'intro de Krumman Bissetre. Euh, une enquête euh, dans l'équipe ce matin euh, a révélé des liens... Euh, euh, — Assez puissant entre votre équipe d'impro et la plus grande banque russe. Euh, Qu'est-ce que vous répondez ?— à ça Oui, j'ai envie de dire qu'encore une fois, les journalistes ont, ont fait un raccourci euh, sur la vérité. Euh, car en fait, c'est tout simplement euh, Alexei qui est le créateur de la troupe historique euh, des, des Kremlin Pro. Et en fait... Voilà, ben, il voulait pas en parler, mais j'ai regret de vous dire que sa grand-mère est morte coup la, la semaine banque. dernière. Coup de la est Et, est... Et... excusez-moi, mais est-ce que c'est sa faute si euh, sa grand-mère était à la tête de la plus grande banque euh, russe Ça, je, je ne sais pas.